Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment remplacer des caractères dans un texte avec PHP. Alors on va regarder un exemple. On va remplacer donc les lettres minuscules U par des, des étoiles. Donc, par exemple, si notre texte il vaut coucou, euh, donc on va transformer ce texte-là, on va, on va remplacer hein, donc certaines lettres, pas toutes les lettres, hein. par exemple le C on ne va pas le toucher, le O on ne va pas le toucher, et lui c'est un U, donc c'est ce qu'on cherche à remplacer donc on va mettre une étoile à la place et on va continuer ainsi jusqu'à la fin euh, du texte alors pour faire ça on va ouvrir un script voilà alors mon script je... c'est un script qui permet de, de parcourir là, un, un texte hein. on va l'exécuter le, une fois avec notre texte "coucou". donc php placé. Voilà, c'est nous parcours euh, notre texte. Comme on va modifier ce texte là, on va commencer par rajouter à la fin du texte un affichage euh, voilà. Donc là, on fait aucune modification par de euh, coucou, on arrive à coucou. Alors nous, il faut qu'on fasse cette modification. Alors, si on fait euh, cette modification euh, brutalement en disant voilà, je remplace Directement chaque caractère par une étoile, donc je sauvegarde ça. Alors bah, ce qu'on va obtenir, ça va être assez simple c'est que des étoiles. Donc chaque caractère, là on voit que chaque caractère est remplacé par, euh, par une étoile, mais nous on veut, on veut pas faire ça pour tous les caractères, on veut faire ça que dans un certain cas. Donc il va falloir rajouter notre condition. Donc si donc mon caractère donc le caractère que je considère à ce moment-là de ma boucle il est égal à u dans ce cas-là on fait une modification et sinon, bah sinon on ne fait rien donc on n'a pas besoin de mettre de else on sauvegarde on va regarder ce que ça nous donne donc là on a, super, on a réussi à, à, à remplacer ça donc le u par l'étoile, le u par l'étoile ça marche dans un cas, donc c'est intéressant de faire un, un test dans un, dans un second cas. Hein. On va on va regarder, par exemple, on va dire « Salut et Coucou » et on va regarder si ça fonctionne bien dans un autre contexte, hein, on ne sait jamais. Et donc ça fonctionne bien, le texte est bien que parcouru en entier et on change bien les U euh, par, des, euh, par des étoiles alors maintenant on va regarder un autre, euh, une autre situation on va se dire voilà, ce coup-ci on va remplacer tous les caractères par des petits traits sauf le premier et le dernier donc euh, de notre coucou on va arriver à le C qui commence jusqu'au point d'exclamation et entre temps on met que des, des petits traits alors on peut faire ça par exemple si on veut jouer euh, au pendu pour faire deviner euh, un mot alors on va repartir euh, de notre coucou donc l'idée c'est de modifier non pas tout, euh, tous les caractères hein. euh, on ne cherche pas à modifier euh, tous les caractères donc je refais fonctionner, hein. ce n'est pas ça le, le but on veut tout sauf euh, la première lettre et la dernière, dernière lettre alors déjà on ne veut pas mettre des étoiles on veut un petit moins et là finalement on veut faire ça que dans certains cas alors dans quel cas Alors là, on va plus, euh, notre condition ne porte plus sur le contenu euh, du texte, donc sur la lettre, mais sur la position de cette lettre. Donc là, notre condition va porter sur le i. On va dire, voilà, si i... Alors nous, on veut changer... Quand, quand est-ce qu'on veut changer On veut changer quand c'est pas la première et pas la dernière. Donc on va dire que si i il est supérieur à 0, on va changer. Mais après, il ne faudra pas aller... Alors, bon, on peut... Voilà. On va regarder ça. C'est intéressant, déjà. Alors on y voilà. Donc là, on a bien remplacé tout, mais on ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on on va jusqu'au bout. Donc là, on va dire, maintenant, on va, on va s'y limiter. Il ne faut pas qu'on touche au dernier caractère. Alors, le dernier caractère, il a quel indice, le dernier caractère Il a l'indice 7. Hein. Donc, c'est-à-dire la longueur, moins 1, mais il faut s'arrêter ici donc il faut être inférieur à, à la longueur moins euh, donc on va aller rajouter donc la première condition c'est d'être supérieur à 0 et en même temps il faudra être strictement inférieur à la longueur du texte rctln2 de la msg et donc moins 1 donc on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur Super, donc on est arrivé à, à avoir notre résultat. Après, on se dit tout va bien. On fait un petit essai, on revérifie et ça fonctionne bien. On a bien tout, euh, tout modifié sauf la première et la dernière lettre. Alors, à ce stade, on peut, on peut s'arrêter un peu et puis dire Ouais, mais finalement, euh, euh, là je, suis, je fais une boucle, je regarde tous mes caractères du premier au dernier, mais si je dois modifier. Que ceux qui sont à l'intérieur. Finalement, c'est peut-être pas la peine de parcourir tout, tout mon texte. Peut-être qu'il faut mieux que je commence à le parcourir d'ici à là et en disant, bah là pour le coup, je vais modifier tout le monde. Donc là, plutôt que de parcourir mon texte en partant de 0, je, je vais commencer à partir de 1. Si je fais ça, euh, mon i il fait que de grandir. Donc ici, c'est plus la peine de vérifier s'il est super, strictement supérieur à 0. Il a il est obligatoirement supérieur à 0. Donc ça, c'est vérifié. Et là, plutôt que s'arrêter sur l'indice du dernier caractère, on va s'arrêter sur l'indice de l'avant-dernier caractère. Alors quand on fait ça, il bah, n'y a plus besoin de vérifier, parce que là, mon test, il est toujours vérifié, hein, puisque maintenant, on ne fait plus le même parcours, et donc, on se retrouve à faire ce traitement-là. Donc on va regarder si ça fonctionne... Ça fonctionne, on obtient bien le même résultat mais en faisant bien moins de travail, donc ça c'est cool il faut toujours être feignant dans la vie pour obtenir le même résultat et euh, donc là, c'est intéressant on va quand même faire un essai avec un autre texte on sait jamais qu'est-ce que ça donne Bah ça fonctionne aussi alors donc en résumé donc si on veut remplacer euh, certains caractères dans un texte par d'autres il faut parcourir ce texte on a notre condition et on fait notre modification quand la condition est remplie pour modifier ben, on va reprendre le, le caractère qu'on qu considère et on va lui affecter une nouvelle valeur alors cette condition soit apporte sur euh, le contenu donc là ça va être $txt de $i on regarde la valeur du caractère qu'il y a dans le, le texte et on fait une modification, ou alors ça peut porter sur la position. Une chose qui est très très importante, euh, Donc il y a toujours plusieurs manières de faire. Il faut, faut sortir euh, des fois d'une de, certaine logique, d'une certaine manière de voir les choses, pour trouver des solutions parfois qui sont plus simples. Alors Pour faire ça, c'est très important, il faut comparer ce qu'on a trouvé avec ce que d'autres ont trouvé, ce que vous pouvez trouver euh, comme exemple ailleurs, par exemple sur Internet euh, ou autre. Sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt au revoir.